Ah Comment ça va, les copains Comment ça va, les amis Moi, les gars, personnellement, ça va plutôt pas mal. Je reviens, comme vous venez de le voir, du ski. Je suis parti une semaine au ski. Hein. Je ne vais pas vous mentir, ça a été peut-être les pires vacances que j'ai passées depuis bien longtemps. Parce que dès que je suis arrivé, j'étais malade, j'ai chopé la grippe. Donc, j'ai skié que deux jours sur la semaine. Bref, je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis là voilà, pour vous dire un petit peu... Comment ça va aujourd'hui Ça va beaucoup mieux, même si ce n'est pas encore totalement la forme. Sauf que, bah, il s'est quand même passé des petits trucs sur eFootball. Et j'avais hâte de revenir pour vous faire cette vidéo et pour qu'on puisse en parler ensemble. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler d'une rumeur. Donc calmez-vous, parce qu'il y en a toujours qui disent, ouais, c'est une rumeur, etc. Les gars, je vous le répète, maintenant, quand je vous parle d'une rumeur, c'est qu'elle a de grandes chances, de très grandes chances d'arriver. D'ailleurs, n'hésitez pas à revoir mes anciennes vidéos. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs dont je vous avais parlé qui sont arrivées. La dernière en date, CR7 sur EFL, voilà. Bref, je ne suis pas là pour me justifier. J'en ai rien à foutre. Ceux qui ne me croient pas, passez votre chemin. Aujourd'hui, on va parler donc de la rumeur qui dit que bah, Konami a décidé de revenir à PES dans eFootball. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Calmez-vous, hein. Ils vont bien sûr garder le nom eFootball. Mais au niveau du gameplay, ils vont revenir à, bah, à ce qui se faisait sur PES et à ce qui faisait la force de PES. La rumeur, c'est ça. Ce n'est que ça. Mais du coup, il y a plein de choses à dire. On va essayer de se projeter et de voir si c'est plutôt bien ou plutôt pas bien. Bon. Si vous suivez la chaîne, vous vous doutez que pour moi, c'est plutôt très bien. Mais je sais qu'il y en a plein qui sont d'un avis différent. D'ailleurs, les gars, on en parlera longuement dans le prochain Mardi Débat, qui aura lieu bah, mardi, hein, forcément, sur la chaîne de la l'AS Monaco. Grosse partie sur eFootball. Donc, vous, si vous kiffez eFootball, les gars, bah, venez venez sur ce débat, parce que ça nous intéresse et on a hâte de débattre avec euh, vous. Voilà. Donc, voilà. La rumeur, elle dit que Konami aurait décidé de revenir à bah, ce qu'il faisait euh, PES, comme je viens de te le dire. Et du coup, sur eFootball. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et qu'est-ce que j'attends de ça Alors déjà, moi, ça, je suis très, très, très content parce que personnellement, j'aime pas du tout eFootball. Euh, e hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. J'aime pas, je trouve que c'est trop mou, trop lent, euh, moche au niveau des, des graphismes, au niveau des menus, euh, au niveau des tactiques. C'est trop simple. La défense, je déteste. Donc voilà, je ne vais pas te refaire tout le package complet monsieur voilà pour te donner une petite ordre d'idée euh, j'y ai rejoué bien sûr mon avis n'a pas changé voilà moi personnellement je trouve pas que le jeu soit devenu bon il y en a qui kiffent il y en a quelques-uns qui kiffent mais moi je trouve pas qu'il y ait eu une évolution il y a moins de bugs c'est sûr en même temps c'était tellement bugué que euh, ça n'aurait pas pu être pire donc oui il y a moins de bugs mais il y a encore beaucoup beaucoup beaucoup trop de problèmes pour moi pouvoir kiffer tout simplement sur ce jeu. Après, comme je le redis et je le re redis ceux qui kiffent, bah, on les laisse kiffer. Voilà, ils ont le droit de kiffer et tant mieux pour eux. Mais il faut respecter ceux qui aiment, mais également ceux qui n'aiment pas, surtout bah, quand c'est euh, argumenté comme je le fais. Alors, qu'est-ce que j'attends du coup de Konami par rapport à cette rumeur et qui, je vous le répète, est très, très, très crédible. Ça va arriver. Voilà, on ne va pas se mentir les gars. À maintenant, quand c'est des rumeurs qui viennent de plusieurs sources et qui sont encore une fois les mêmes, bah c'est tout simplement tellement crédible que pour moi, ça va se faire à 90%. Voilà, ça reste quand même une rumeur, mais 90%. Alors, qu'est-ce que j'attends J'avais lancé un petit débat sur Twitter, il y a eu euh, des avis très intéressants, notamment... Euh, les copains, hein, M. Quinton, il Kuhn, euh, Le poulain, euh, voilà, euh, Jali, plein de mecs qui kiffent, plein de mecs qui aiment, Carbo, euh, Anto, bref, des mecs qui aiment et des mecs qui aiment pas, et ça j'aime bien, voilà, on est rentré dans le débat, et du coup, j'ai essayé, bah, j'ai eu que ça à foutre hein, pendant ma semaine où j'étais malade, c'est pour ça que je vous ai dit ça au début de la vidéo, j'avais que ça à foutre de réfléchir à ça, et je me suis dit, vraiment, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que le jeu plaise au plus grand nombre Alors, y a, tout n'est pas acheté sur eFootball, ça c'est un fait, et c'est vrai, tout n'est pas acheté. Même si pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont achetées. Tout n'est pas acheté. Notamment au niveau du gameplay, il y a quelques trucs quand même euh, qui sont pas mal. Voilà. Le fait que c'est quand même un petit peu plus manuel. Voilà, on ne va pas se mentir. Euh, au niveau de la défense, il y en a qui finalement aiment ce système défensif. Moi, je n'aime pas du tout. Moi, je n'aime pas du tout le fait de contrôler qu'un seul joueur et de laisser l'IA faire le reste. En fait, c'est ça le problème. C'est que tu laisses l'IA forcément faire le reste. Si tu contrôles que ton joueur est dans le foot, bah, quand tu es en 1v1, alors ça, c'est ce que m'avait vendu Konami à l'époque. Euh, et oui, quand tu es en 1v1, forcément, c'est celui qui est le plus près du ballon qui va essayer de faire le plus gros de l'intervention. Mais les autres, en fait, ils ont quand même des gros trucs à faire. Couper les lignes de passe, euh, plutôt aller ouvrir ou fermer un côté suivant ce qu'ils veulent faire, euh, faire un pressing à deux, tout ça qui n'est pas possible sur eFootball. Bah, ça, ça me dérange. Donc, première chose, je demande tout simplement pour moi à ce que reviennent. Euh, l'appel à un deuxième défenseur. Tout simplement, voilà. Juste ça, au niveau de la défense. Et je pense que déjà, on pourra y voir un petit peu plus clair, tu vois. Donc, laisser comme c'est, juste appeler un deuxième défenseur que ce soit possible. Et ça, ce serait euh, pour moi déjà une bonne chose. Deuxième chose qui est pour moi impératif, c'est le changement manuel total. Pas le changement manuel comme ils l'ont fait avec le joystick et qui reste sur une périphérie proche. C'est-à-dire que tu puisses... Aller chercher, si tu veux, ton dernier défenseur ou alors aller chercher ton ailier à l'opposé de l'action. Ça vraiment, pour moi, bah, c'est impératif parce qu'il faut que ce soit manuel. Donc, manuel, c'est ça, changement manuel, du vrai changement manuel. Au niveau de la tactique, au niveau de la tactique, bah, là, c'est ridicule. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est ridicule. Tu ne peux pas sauvegarder tes tactiques, c'est éclaté. Tu n'as que cinq tactiques différentes. Moi, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Euh, la richesse de PES depuis de nombreuses années, c'était que tu pouvais faire vraiment pratiquement ta tactique personnelle, mais vraiment très poussée. Pas juste contre-attaque mes couilles, pas juste euh, euh, tiki-tac à mes couilles. Non, vraiment du truc poussé. Donc, on revient à un vrai jeu de simulation, pas un jeu mobile sur console. Ça aussi, c'est important, les gars. Et ça, oui, j'assume ce que je viens de dire pour moi. C'est un jeu mobile sur console. Je suis désolé. Ça en a la simplicité. Ça en a le gameplay. Ça en a les menus. Donc voilà. Pareil, les menus. Tant qu'on y est, changez-moi déjà cette couleur. J'ai envie de gerber le jaune et le bleu. Je ne peux plus voir ça en peinture. C'est moche, dégueulasse, horrible, affreux. Tout ce que vous voulez. On change les couleurs. On l'améliore. On améliore encore l'ergonomie. Parce que c'est quand même pas trop mal sur ce côté-là de l'ergonomie. Même si c'est très très simple. Hein. Il n'y a rien dans les menus. Donc forcément, quand tu n'as rien dans les menus, c'est quand même. Euh, obligatoirement ergonomique donc voilà en améliorant les tactiques en rajoutant des tactiques faut pas que ça rende le truc encore complètement euh, confus fou machin et tout etc etc donc ça aussi ce serait une chose importante et déjà tu vois je pense que si tu reviens euh, à ça je pense que déjà on aura un jeu qui sera euh, bien meilleur pour beaucoup tu vois je dis pas qu'il sera bien meilleur en général parce que vu qu'il y en a qui l'aiment il y en a ils vont me dire moi je le trouve déjà bien oui bah, je te dis pour le plus grand nombre parce que là on va pas se mentir les gars sur 100 mecs qui jouent à pes 2021 que je connais euh, aujourd'hui il y en a peut-être 10 qui jouent e-football, peut-être peut même à peine donc ça c'est un fait les gars c'est un fait ceux qui jouent au jeu et qui kiffent le jeu nous faites pas croire qu'il euh, y a plein de monde qui kiffent le jeu c'est pas vrai c'est pas vrai au niveau des téléchargements au niveau de tout ce que vous voulez euh, voilà et encore une fois mais ça c'est encore un autre débat moi je me demande vraiment je me demande vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me demande vraiment s'il n'y a pas des bots dans ce jeu. S'il n'y a pas des bots, ça veut dire que euh, si des fois, vous lancez une partie et vous ne jouez pas contre un bot, c'est-à-dire contre l'ordinateur lui-même, qui simule comme si c'était un vrai joueur. Alors ça, ça existe dans plein de jeux. Hein. Euh, Fortnite l'a fait. Il euh, y a plein de jeux qui utilisent des bots pour faire en sorte qu'il bah, y ait moins de temps d'attente. Parce que j'ai du mal à comprendre comment il y a beaucoup moins de joueurs qui jouent au jeu et pourtant... Euh, on trouve quand même des joueurs rapidement en lançant le jeu Tu vois, c'est un peu chelou Et moi vraiment, quand, en plus quand je vois le pourcentage de victoire de certains Alors qu'ils n'ont jamais eu un gros niveau Là on va me dire, ouais mais là ils maîtrisent le jeu Les mecs ils n'ont jamais maîtrisé de jeu de foot depuis 20 ans Mais là sur celui-là, comme par hasard ils arrivent sur celui-là Les mecs c'est des champions du monde 90% de victoire C'est gros les gars quand même C'est gros tu vois, Faut un moment, faut essayer de se remettre à sa place C'est comme si moi... Euh, J'ai 90% de victoire à un jeu de foot Je vais me dire quand même Là, là Lulu Là il y a quand même une petite couille dans le potage Il y a quand même un petit problème, c'est pas logique C'est pas normal, même si je m'y mets à fond C'est louche quand même les gars C'est louche, bref, voilà, c'était Luthor J'avais envie de vous parler de ça, n'oubliez pas mardi débat On va débattre de tout ça En direct, je vous fais des gros bisous C'était Luthor, ciao les gars <musique> Do is when they wanna see us fail. Me and Dill back to back like we chippin' dill